Saint-Julien les Rosiers. Léa Marcelin en route pour la demi-finale. Sept candidats, deux hommes et cinq femmes, étaient en lice pour gagner une place en demi-finale du Grand Prix de la Chanson à les Seven Camargue. À la fin de la soirée, les résultats tant attendus sont tombés. C'est Léa Marcelin qui a remporté le précieux ticket qui lui permettra de poursuivre cette belle aventure musicale.